À ceux qui se joignent à nous, merci d'être avec nous. Alors, euh, si jamais vous avez des questions pendant euh, la diffusion, euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, euh, on va donc changer la caméra de côté et on va aller voir euh, donc, euh, les projets entrepreneuriaux. Si vous voulez avoir le code QR, vous pouvez euh, faire une capture d'écran. Vous aurez maintenant alors, euh, le, le, projet, le, le code QR du projet entrepreneuriaux. Donc, après, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent prendre une capture d'écran? Donc, c'est le temps. Donc, on, on continue alors. Donc, je vais aller voir le, le premier atelier ici. On a. Tu peux me dire ton prénom? Euh, je m'appelle Amélie. Amélie. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu fais, toi, présentement? Ben, moi, nous autres, ben, nous autres, on a un programme, ça s'appelle Envol. Ça, c'est des volets que les élèves s'inscrivent là-dedans, puis ça se passe une fois ou deux semaines, puis c'est deux périodes d'intervalle qu'on fait ça. Puis nous, nous autres, notre volet, c'est qu'on fait des classes décoratives avec euh, des phrases éducatives, puis euh, comme ça, c'est notre premier projet, puis ça, c'est des porte de clés. Puis on a d'autres projets à faire. D'accord, OK. Et qu'est-ce que vous, euh, vous, vous, vous, vous faites ça? Vous les vendez? À qui vous, à qui vous vendez ça? Euh, ben, le monde qui vient ici. C'est la première fois qu'on vend des affaires de, de notre compagnie c'est 5$. C'est 5$ et c'est donc ici aujourd'hui nous si on veut des beaux crochets avec des, des messages donc on peut, vous les, on peut les, les acheter et donc on peut les ramener et donc si j'ai des abonnés qui en veulent ils ont juste à me dire je prends la commande et je le ramène si c'est des gens que je connais. Hein, donc, je peux le ramener. Donc, euh, si vous en voulez, euh, donc, vous pouvez prendre, euh, euh, prendre vos commandes, c'est le temps. Donc, euh, merci beaucoup, Amélie. C'est ça, Amélie. Merci beaucoup, Amélie. Très gentil. Tu vas aller voir ah. d'autres projets en hein, local. Merci beaucoup. Ah, bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, J'ai manqué le début. Quel est quel niveau scolaire? Ah, je pense que c'est tous les niveaux scolaires qui sont ici. Hein, c'est ça? Oui, tu peux Et me dire ton prénom. Mon nom, c'est Damien Bouchard. Damien? D Gabrielle. Alors, Gabrielle, Alors, Gabriel, euh, qu'est-ce que tu fais toi? Moi quoi? je fais des chandails. Des chandails. Alors, comment ça fonctionne ça, Tu me lances ça? On met le chalail, puis on a trois étapes. Le dernier, c'est pour les... Ça, c'est le symbole de l'école, c'est ça? Puis on fait juste ça, puis on le comme ça. ah -ha. Tu mets la couleur là, puis tu y vas étape par étape, couleur par couleur, c'est ouais. ça? Et là, on fait sa par couleur. Par couleur, donc chaque, chaque plateau, c'est une couleur. Oui. C'est ce que je comprends. Donc ici, on a euh, on avait le vert au début, ici, on a le doré, puis euh, ainsi de suite, on fait le tour, et avec les différentes couleurs, on arrive à faire le motif multicolore sur le chandelier. C'est ça? Oui. OK. Et vous, euh, ces Chandaï-là, ça c'est pour qui, ça? Vous faites quoi? Bah, on fait ça pour n'importe quel vous les vendez ici, ok? Alors, c'est combien le chandail? C'est 10 dollars le chandail. C'est 10 dollars le chandail. Alors, euh, ce sont des chandails faits par des élèves. Alors, la diffusion est en français, désolé pour les gens qui, qui parlent qu'anglais. Donc, these are t-shirts made by students of the school. Donc, euh, et donc et, et they're making th these t-shirts by themselves with this equipment. Donc, avec cet équipement-là, avec les, les, les installations qu'ils là, ils arrivent. Et donc, euh, on a ici Gabriel qui nous a expliqué le procédé pour imprimer. Euh, donc, Gabriel qui nous a expliqué le procédé pour imprimer en plusieurs couleurs. Merci, Gabriel. Merci. Alors, euh, bonjour, bonjour, euh, madame, mesdames, comment allez-vous? Faut-il euh, me dire votre prénom? Madame, c'est tu parler de bien? Oui, c'est Marie-Pierre Marie-Pierre, et toi c'est quoi? Frédéric, Frédéric Frédéric, alors qu'est-ce que vous faites, vous? Je du, malèvre. du bon à lèvres. Du bon à et c'est ça m en m en m en ici, là? Oui, Alors euh, euh, donc, qu'est-ce que vous faites avec euh, ce, ce baume à lèvres là? C'est pour je qui aime. ça? Même pour les égratigneurs, oui, oui. ok, mais aussi, on peut s'en servir comme un bon à c'est ça? Ah bien c'est super, là, vous vendez ça ici vous? C'est votre projet, c'est ça? Alors, vous en vendez, c'est combien ça? 1,50$ pour un bon à lèvres. donc euh, si j'ai des gens qui ont des commandes, ils peuvent en commander, puis je vais, je vais, venir, je vais revenir avec ça dans mes bagages, je vais leur en apporter, c'est ça? D'accord. Bien, merci beaucoup, mesdames. Alors, ici, on a deux, deux jeunes hommes. Alors, messieurs, c'est quoi votre projet, vous ici? Qu'est-ce qu que vous faites? On fait des planches à fromage. Vous faites des planches à fromage? Ah, comment vous faites ça? On prend les plaines, on prend ça, au OK. Voilà oh là. Et, oh, ça brûle! Et ça fait la marque. fait oui. ça. Ok. on prend de ici. On met de l'huile de canola. De l'huile de canola, d'accord. On fait de On d'accord. On de On On oui. Il faut que ça seille comme 4 mètres de poids. Ça protège le bois. C'est pour protéger le bois. Ah, c'est super! Très intéressant. Et là, ici. C'est ça que ça donne au total. Hein? Une belle planche de bois. Et là, vous vendez ça combien? Votre, votre planche à bois, vous? 10$. 10$. Alors, s'il y a des gens qui ont des commandes, ils peuvent, euh, mes abonnés, ils peuvent me dire, ah, j'en veux de celle-là, puis je vais leur acheter ça pour eux, puis ils vont, peuvent ramener ça à la maison. ils ouais. sont super, vos planches. Hein? C'est bien, vous avez un séchoir pour les faire sécher après. Ah, ben c'est génial. Donc, la plancherie. Et voilà. Donc, c'est superbe. Merci beaucoup. Ah, vous avez des enseignants qui vous aident, hein? Je vois ça ici, qui sont là. Est-ce que c'est un cours, ça, ici, quand vous venez faire ça? Pas vraiment, c'est juste comme une petite activité scolaire. Est-ce que vous faites ça pendant vos cours ou vous faites ça en dehors de vos cours? Pendant vos cours. Vous pouvez venir ici à l'atelier. C'est ça? Ah, bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, euh, merci, Gérard. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, très bien. Donc, euh, je vais retourner la caméra. Donc, euh, ici, on était donc dans un des proj projets d'entrepreneuriat, donc euh, très intéressant. des élèves qui ont des choses à nous vendre. Ah, si vous avez des commandes, <rire> passez-les-moi. Et puis, euh, si je vous connais, seulement si je vous connais, Et je, vais, je vais, vous en acheter, vous en rapporter. Donc, euh, Jean-François, tu es déjà ici, toi. Donc, euh, non, Jean-François. C'est un autre Jean-François. Alors, je vous remercie. Alors, euh, peut-être qu'il y aura d'autres diffusions en hein? un peu plus tard dans la journée. Alors, je vous remercie. Oh, from Maine. The, hi, from Maine. Bonjour, merci. Merci, euh, merci, Richard. Bonjour, Jean-François. Bonjour, merci, Jean-François. Donc, euh, vous réécouterez en rediffusion. C'est un atelier de projet entrepreneuriaux qu'il y avait ici. Donc, je vais aller vous remontrer le code QR. Donc, si jamais vous ne l'avez pas pris, vous pourrez euh, prendre euh, une capture du code QR. Donc, nos projets entrepreneuriaux. Donc, s'il y en a qui veulent enregistrer ça, vous pouvez faire des captures d'écran présentement. Donc, ça vous permet d'aller voir le projet de, de, leur, de leur projet entrepreneurial. Merci, Jean-François. Donc, on se revoit peut-être plus tard. Donc, bonne journée, à plus tard. Merci.